Alors, salam alaikum, bien le bonjour, bien le bonsoir, voilà, je suis super content, enfin, enfin, enfin, je vais enfin un peu m'attaquer à un projet qui m'a toujours été très cher, et j'ai toujours hésité un peu à le commencer, donc voilà, je suis super content, et je vais, ah tiens, je sais plus quoi dire, alors, je suis ému, voilà, ça c'est l'émotion, en fait, voilà, c'est la première fois que je vais un peu me lancer dans cette aventure. Et c'est une aventure que j'ai appelée Microflash. Alors, je vous rappelle, je suis docteur Loahil je suis médecin. Je suis maître assistant en microbiologie médicale et je relève dans mon enseignement de la microbiologie de la faculté de médecine d'Oran. Donc, ce que je vais vous, dire, vous donner, c'est avant tout la propriété pédagogique de la faculté de médecine d'Oran. Donc, voilà en fait. Voilà, j'ai décidé de faire une série de petites vidéos que je vais appeler micro-flash. Alors, pourquoi j'appelle ça micro-flash hein Entre guillemets, mais ce que je tourne avec le petit hashtag double zéro, c'est génial. Ça veut dire que pour l'instant, je suis moi aussi un double zéro, on est tous des double zéro, et on va essayer de ne pas rester des double zéro. En fait, double zéro, c'est-à-dire que c'est même pas le premier épisode. D'accord Ça va être un ensemble d'épisodes. Bien sûr, ces micro -flash, ils sont à votre disposition en tant qu'étudiant. Vous en faites ce que vous voulez, vous montrez ça à qui vous voulez. Le but, c'est avant tout d'apprendre. Okay alors, c'est quoi le micro-flash Eh bien, tout simplement, eh, Zama, j'ai essayé de faire un petit jeu. J'ai trouvé ça un peu Zama original. Voilà, et puis tout. Alors, en fait, euh, Flash, alors, la petite lumière Zama Flash, en fait, c'est pour vous dire que ça va être des trucs rapides, ok, et puis un peu, de la, et essayer de faire un peu de la lumière, et un peu de, mettre un peu de lumière sur certaines notions, que je trouve indispensables, voilà, il y a des choses quand même, c'est des incontournables, et j'aimerais bien, moi j'ai toujours rêvé qu'on me parle juste de ce dont j'avais besoin, et de me laisser le choix à aller plus de détails. Et... Voilà. Un plat de couscous, ce qui me plaît, c'est le morceau de viande. Salut les voir directement. Donc voilà. Donc le micro flash, c'est un peu, ce flash, c'est un peu de mettre rapidement la lumière sur ce qui vous intéresse. Et puis micro, ben, c'est un jeu de mots à ma de mon niveau. Micro pour microbe. Voilà. Et puis pour dire aussi que ça va être court. Ok, donc ça va être, si vous voulez, des petits flashs pour vous illuminer, voilà, à propos des microbes. Voilà, bien sûr, microbiologie médicale. Ok, alors toujours est-il, d'où est-ce que m'est venue l'idée En fait, oui, je sais un tu prefuses fût bolte, à contre-moi, En fait, c'est par rapport à moi, je, ces microflashs s'adressent un peu à l'externe que j'étais, ça fait pas longtemps. Voilà. Voilà, quand j'étais externe, généralement, quand on me dit qu'il y a un cours j'bêbe, voilà, le prof le chapitre il est important, machin, on me disait plein de trucs comme ça, voilà, et puis ben, allez, vas-y, allez, pour une fois, je vais pas sécher, et je vais assister, donc c'est bon, voilà, je suis là, super, méga, prêt, si vous voulez un peu, symbole, important, le starting block, c'est bon, le cours, il démarre, Voilà, cours. hop, je dois démarrer et c'est effectivement le cas. Super méga concentré, je suis en avance sur mes, mes, mes camarades. D'ailleurs les questions thermiques le Je me dis mais c'est pas possible. Mais ferme-moi, je, je suis le meilleur, etc. Je suis super content. Et ça c'est à peu près les dix premières minutes. Parce que après dix minutes, je ressens plutôt à ça. Welou, c'est bon. Classe l'énergie. Ça y est, c'est bon. Classe faire les piles alors qu'est-ce qui se passe je commence à brancher faire radio radio réveil radio histoire c'est bon j'entends le prof etc et et au bout de 10 minutes la un voilà. Je me dis, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il est en train de raconter, le prof Ça y est, c'est bon, dans les en Alors, j'ai le choix entre deux options. Ou bien sortir, ça n'a pas le prof, et puis c'est un cours important. Ou alors, j'essaie de suivre, mais c'est bon, nous fait Qu'est-ce que je fais Eh bien, je me rabats sur l'allié actuel, les Nibrohka, les Zawali, les le smartphone. Alors, alors, discrètement, le prof il est en train de raconter sa berceuse qui donne envie de dormir. D'ailleurs, c'est bon, je suis bon, chef, smartphone. Et bien, c'est ça l'idée. Mon idée, c'est d'être directement dans vos smartphones. Voilà. Genre, direct, tu vas me voir, tu vas m'entendre. Euh, et je vous parlerai directement de ce dont vous avez ou du moins j'estime d'accord c'est ce, ma vision où est un chapitre donné voilà mais attention belle écho tu as trop les microflash je replace à les la quadrature du cercle c'est pas bon d'abord bien sûr had les microflash mara le cadre de votre programme ces microflash respectera scrupuleusement votre programme officiel de troisième année de médecine en microbiologie médicale. Bien sûr, quand ce microflash pourra s'adresser à d'autres domaines comme le dentaire ou la pharmacie, je le mentionnerai. Ou quand ça concernera les quatrième années ou cinquièmes ou sixième années de médecine, aussi. Et même, quand ça, même si ça doit concerner le médecin en général, aussi. Mais... Ça concerne avant tout le programme de troisième année de médecine. Je ne vous parlerai pas d'autre chose, a dit Lula. Deuxièmement, ça ne remplace absolument pas le cours officiel donné l'emploi du temps. Donc, les rochets disent la bêtise parce que la vidéo fait un rhymes-trahier ou la hache-trahier qui est rochet-trahier, elle va lui l'examen et dit blé-not-trahier, ralat. Ces micro-flashes, c'est fait uniquement pour vous aider et surtout aller directement au point estimé essentiel et qu'on estime les plus importants. Donc, faites très attention. Ces micro sont là pour vous aider, mais en aucun cas pour remplacer les cours. Mais sinon, j'espère que ça va être une expérience fructueuse pour moi et pour vous. Euh, essayez euh, par euh, vos délégués ou éventuellement par ce quel canal, le canal que vous voudrez un peu euh, me parler des de ce que vous voulez un peu savoir et des questions qui vous tarodent et puis un peu des conseils que vous voulez voilà, donc inshallah, euh, on on d'accord, et je vous dis tout be continué, à très très bientôt, inshallah, allez, bon courage Allah salam